Bah, merci en tout cas à tous de venus pour euh, écouter la présentation de, de mes travaux de thèse donc euh, ma thèse elle, elle s'est déroulée d'octobre 2016 à la soutenance le 25 février dernier donc elle s'intitule conception collective d'organisation territoriales innovantes pour une évolution coordonnée de système de production agricole qui a d'une réduction de la pollution de herbicide d'une rivière en martinique alors euh, donc rapidement le euh, pour, rapidement donc le plan de la présentation donc j'ai été d'abord présenter le contexte général de la thèse puis une première partie sur ma problématique après on verra le matériel et les méthodes du dispositif ensuite un résumé des principaux résultats et enfin une discussion générale donc alors je vais commencer par présenter le contexte général de la thèse alors la thèse elle s'est déroulée en Martinique dans les Caraïbes donc il y a un contexte particulièrement favorable aux pollutions des rivières par les herbicides euh, tout d'abord parce que les herbicides constituent les premiers pesticides utilisés par les agriculteurs. Et euh, en Martinique, l'agriculture se distingue en trois grands types de systèmes de culture. Donc on a la monoculture de bananes, la monoculture de canne et l'agriculture de diversification avec des espèces horticoles vivrières. Euh, on le voit, donc, ces trois systèmes sont fortement soumis euh, au risque adventiste en raison d'un climat tropical qui est très favorable à leur croissance toute l'année. Et de plus, les fortes précipitations et le relief accidenté euh, accélèrent le transfert des herbicides vers la rivière. Donc, les pesticides en général participent à la dégradation de la qualité des eaux de rivière martiniquaises sur l'ensemble du territoire, comme le montre donc, cette carte réalisée. Donc, on voit également sur le graphique que dans les eaux de rivière martiniquaises, on retrouve beaucoup d'herbicides parmi les pesticides actuellement utilisés et que leur nombre de détections augmente, en particulier en ce qui concerne le glyphosate et sa molécule de dégradation d'empargne. Alors, euh, donc dans ce contexte de pollution, la thèse s'est intéressée tout particulièrement à un bassin versant, donc celui de la rivière du Galion. Alors, tout d'abord, parce qu'il recense les trois grands types de systèmes de production martiniquais. Et ensuite, parce qu'il est instrumenté par le CIRAD à travers trois stations de mesure de la qualité de l'eau et qu'il révèle une pollution chronique à l'EMPA et à des concentrations qui dépassent parfois les seuils de qualité. Et euh, enfin, parce que cette rivière, c'est la seule de Martinique et faire l'objet d'un contrat de rivière. Donc maintenant, on va passer à la problématique. Euh, donc, euh, alors, les, donc les territoires deviennent de nouveaux objets agronomiques à concevoir, mais qui restent encore marginaux en agronomie face aux objets relatifs aux organismes vivants. Et actuellement, la nécessité de concevoir des objets agronomiques durables nécessite de renouveler donc, les méthodes de conception euh, sur trois points clés. Donc, euh, tout d'abord, pour redéfinir l'identité des objets, parce qu'on nous demande de considérer davantage d'échats qu'auparavant et un nombre d'interrelations entre l'objet. Enfin, donc, les innovations et le milieu de plus en plus importante et complexes, Et donc, les frontières des innovations sont en mouvement constant. Ensuite, parce que la conception elle doit être collective et distribuée entre les acteurs pour sortir du paradigme précédent, conception linéaire, chercheur vers agriculteur. Et cette diversité d'acteurs amène une diversité de formes de connaissances qui doivent pouvoir être articulées au sein d'un même dispositif de conception. Et donc, actuellement, la conception en agronomie elle se fait selon deux types de méthodes. Donc on a les méthodes réglées qui améliorent graduellement les technologies existantes, mais sans redéfinir les, les objets qu'on cherche à concevoir. Et il y, a la méthode, il, y a la, il y a les méthodes de conception innovante donc qui cherchent à redéfinir l'objet à concevoir. C'est-à-dire que l'objet n'est pas défini à l'avance, mais il se définit au fur et à mesure du processus. Donc, on voit que la conception innovante, elle apparaît comme une démarche qui permettrait de répondre aux besoins d'évolution des méthodes de conception agronomique. Et ça explique qu'on utilise de plus en plus en agronomie. Alors, donc, dans cette thèse, on a cherché à concevoir l'objet suivant. C'était un bassin versant agricole avec une faible concentration d'herbicides dans la rivière. Et donc, j'ai cherché à répondre à la problématique suivante comment certains choix méthodologiques peuvent permettre la conception d'innovations territoriales qui réduisent efficacement la présence d'herbicides dans la rivière d'un bassin versant. Et donc, les choix méthodologiques que j'ai faits, ils ont consisté à articuler trois cadres théoriques et méthodologiques différents. Donc, tout d'abord, il était nécessaire avant toute démarche de conception, d'effectuer un diagnostic en préalable pour déterminer qui et quoi agissait sur notre question de la pollution herbicide. Et comme je m'intéressais à la transition écologique d'un territoire, je me suis tournée vers les théories de la transition, et plus particulièrement vers le système sociotechnique, donc qui permet de distinguer les freins et leviers à la transition écologique à une échelle supérieure à l'exploitation agricole. Ensuite, comme je viens d'expliquer, je me suis tournée vers la conception innovante pour répondre aux besoins d'évolution des méthodes de conception agronomique. Et enfin, comme il était nécessaire pour la conception d'un objet complexe comme le territoire, de créer des connaissances sur les interactions entre les innovations imaginées et le territoire. Et comme la conception d'un objet continue dans l'usage, j'ai choisi de recueillir ces connaissances via un usage simulé, donc des innovations à travers un jeu sérieux. Donc, euh, alors, euh, donc tout d'abord, le système socio-technique. C'est un concept en fait, qui cherche à expliquer les freins et leviers à l'innovation on s'aidant d'une représentation conceptuelle du système étudié sur trois niveaux. Donc, on a les niches dans lesquelles évoluent les innovations originales. Euh, on a ensuite euh, le régime dans lequel s'effectue la production majoritaire, donc euh, tout ce qui est grande filière agricole, par exemple, et le paysage qui représente le contexte euh, sociopolitique. Et les verrous et l'innovation sont décrits selon donc, les trois éléments qui composent chacun de ces niveaux et les relations entre ces niveaux, c'est-à-dire euh, les règles, les artefacts matériels et les acteurs. Et en plus de cela, donc cette méthode, elle permet de distinguer ce qu'on appelle les dépendances au chemin des acteurs de l'innovation, c'est-à-dire comment les choix d'innovation actuels sont dépendants des choix techniques et d'innovation passés. Euh, la conception innovante, ensuite, euh, j'ai utilisé, donc elle découle de la théorie CK qui modélise en fait de façon conceptuelle tout raisonnement de conception, qu'il soit réglé ou innovant, à travers deux espaces en interaction. Donc on a l'espace C, c'est l'espace des idées où tout est possible, où on met les connaissances en euh, non, pardon, l'espace C où tout est possible, et ensuite on a l'espace K où on met les connaissances qui sont en lien avec les idées. Euh, donc un graphe CK se construit de la façon suivante. Donc alors D'abord, on met l'objet à concevoir, ou le concept de C0, donc ici on va dire une tasse à café rigolote, et ensuite on approfondit. Donc, on approfondit le concept, par exemple ici on va voir si la tasse à café sera munie d'anse ou non. Donc, une tasse avec une anse, c'est un concept connu, c'est ce qu'on peut voir le plus souvent chez les tasses à café. Et ce concept, il est donc à relier avec des connaissances validées sur les formes actuelles des tasses à café. Et ensuite, euh, on peut regarder des tasses sans ans. Donc, on en voit, mais il y en a moins. C'est donc un concept dit atteignable euh, qui existe, mais qui peut encore être approfondi. Donc, il est relié à des connaissances qui sont en cours d'acquisition, euh, par exemple sur les formes pratiques de tasses à café euh, à saisir sans ans. Et ensuite, on peut encore approfondir et euh, par exemple ici avec le nombre d'ans de la tasse à café donc le plus connu étant une tasse à café avec une anse quelque chose qui se fait moins mais qui se voit c'est une tasse avec deux anses mais c'est quelque chose, euh, un concept qui est dit en rupture ici ce serait une tasse avec trois anses en fait ça peut paraître foufoque euh, parce que c'est radicalement différent de ce qu'on voit d'habitude et euh, donc les concepts en rupture sont à relier avec des manques de connaissances aussi. par exemple ça reviendrait bien une troisième ans avec une tasse à café mais donc avec l'aide la, de cette représentation c'est possible de repérer des biais cognitifs appelés effets de fixation, donc euh, c'est-à-dire ce qui est le plus souvent approfondi par euh, les acteurs de l'innovation. Et en fait, ils empêchent, euh, ils, ça les empêche de réfléchir à des idées plus originales. Et euh, l'effet de fixation donc, en fait, ils se distingue dans ce type de graphe par une succession de concepts connus. Ici, ce qui se fait le plus, c'est une tasse à café avec une lance. Et euh, donc, ce qui est en rupture avec ces effets de fixation, euh, C'est ici euh, une tasse à café avec trois ans ce par exemple. Euh, donc ensuite, la pollution euh, d'une rivière, elle relève, donc, euh, on va dire, de manque de coordination ou de conflit dans la gestion euh, d'une ressource commune ou d'un bien commun, selon Elinor Ostrom. Et ces problèmes de gestion, ils peuvent être décrits à travers le modèle conceptuel suivant qu'elle qu avait décrit, c'est-à-dire d'une part les acteurs qui interagissent entre eux et d'autre part un espace physique où ont lieu ces interactions sociales, mais euh, aussi écologiques. Et donc, ce modèle, ce modèle en fait, j'ai choisi de le formaliser sous forme de jeu pour permettre aux acteurs de discuter de l'implémentation des innovations issues de la conception innovante en simulant leur utilisation dans une représentation simplifiée du bassin versant. Et donc, dans ma thèse, j'ai articulé les trois quatre théoriques de cette façon. Alors, d'abord, un diagnostic du système sociotechnique qui me permet de repérer les freins et leviers, mais surtout les dépendances au chemin, euh, qui m'ont ensuite permis de repérer les que associé en fait aux effets de fixation des acteurs. Et euh, donc voilà, ça m'a permis de... Voilà, c'est ça. Ensuite, ce diagnostic m'a aussi apporté les éléments pour concevoir le système que j'avais ensuite représenté en jeu sérieux. Et la conception innovante, elle fournit des innovations originales dont on va ensuite simuler la mise en place dans le jeu sérieux. Et donc, enfin, j'ai en fait, fait l'hypothèse dans, ce, dans cette thèse qu'en articulant de cette façon les trois cadres théoriques et méthodologiques, on obtiendrait un bassin versant avec une faible concentration d'herbicides dans sa rivière. Euh, mais je n'ai aucune idée à l'avance de ce à quoi peut ressembler en fait, ce, ce bassin versant. Et donc, euh, je souhaite le concevoir avec les acteurs et c'est tout l'intérêt et la difficulté de cette conception. Donc, alors, maintenant, on va passer plus précisément au matériel et méthode du dispositif. Alors, euh, euh, oui, donc en fait, en fait je ne vois pas l'écran en tiré. le dispositif s'est déroulé donc, en quatre grandes étapes. Donc, on a d'abord le diagnostic du système socio-technique. Ensuite, j'ai fait une relecture de ce diagnostic à l'aide des outils de la théorie CK pour donner le point de départ de la conception. Ensuite, on a effectué avec les acteurs des ateliers de conception innovante pour imaginer de nouvelles solutions qui réduiraient donc la présence d'herbicides dans la rivière. Et enfin, on a simulé la mise en place de ces innovations dans un jeu sérieux. Alors, la première étape du diagnostic, elle a chercher à relever les freins et leviers à l'innovation de gestion d'enherbement sur les trois composants du système, donc à savoir les trois piliers agricoles des agriculteurs du bassin et le territoire du bassin. Donc pour cela, j'ai recueilli les données via des entretiens semi-directifs avec les acteurs et, et euh, j'ai analysé les littérature grises et euh, j'ai mis en, fait, en lien les éléments du système sociotechnique et les dimensions du territoire pour réussir à, à essayer d'adapter le concept du système sociotechnique à une échelle territoriale. Et donc, ce diagnostic a donné lieu à, à une publication. Ensuite, pour la deuxième étape du dispositif, j'ai replacé ces données dans un graphe CK afin de relever donc, les effets de fixation des acteurs et les voies d'exploration en rupture avec ces effets. Et euh, pour faire cet arbre-là, euh, j'ai commencé par faire les graphes pour chacune de ces filières, euh, donc des trois filières, euh, en observant comment elles avaient innové pour réduire l'utilisation d'herbicides. Et ensuite, j'ai établi le graphe CK qui me servirait de départ à la conception en prenant comme concept de départ donc, l'objet à concevoir dans la thèse, c'est-à-dire le bassin versant du galion avec une faible concentration d'herbicides dans la rivière, et j'ai construit le graphe à partir des éléments communs des graphes des trois verbes des filières. Euh, donc, euh, ce qui m'a permis euh, d'établir des effets de fixation communs à ces acteurs sur ce nouvel objet bassin versant, relié à une base de connaissances validée. et J'ai également pu établir donc, un chemin de conception en rupture qui serait intéressant ensuite d'investiguer, enfin, que j'ai ensuite du coup, trouvé intéressant d'investiguer avec les acteurs dans des ateliers de conception innovante qui était donc la troisième étape. Euh, donc, on a mené avec les acteurs des ateliers de conception d'après une méthode adaptée euh, appelée euh, KCP, dont on a gardé les deux principales phases d'exploration d'idées nouvelles, donc K et C, donc pour approfondir la branche de concept de rupture et apporter de nouvelles connaissances dans l'espace. Donc, juste pour rappeler voilà, la théorie CK et la méthode KCP, ce n'est pas la même chose. parce que CK, KC, des se mélangent. Donc, la théorie CK, c'est ce qui va modéliser les raisonnements. La méthode KCP, c'est ce qui va nous permettre d'explorer de des, des idées nouvelles. Et nous, dans KCP, on n'a pas fait les étapes P, on a fait l'étape K et C. Voilà. Euh, donc, euh, pour faire ça, j'ai organisé un premier atelier appelé Atelier K, euh, consistant à partager les connaissances entre l'ensemble des acteurs sur des sujets en lien avec notre problématique. Ensuite, cet atelier m'a fourni donc, des idées originales que j'ai souhaité approfondir avec les acteurs lors d'ateliers d'exploration d'idées ou ateliers C. Et les innovations qui ont émergé dans ces ateliers C m'ont ensuite permis de faire évoluer le grave CK de départ pour voir si avec les acteurs, on avait réussi à explorer la voie en rupture. Donc pour la quatrième et dernière étape de dispositif, avec l'équipe de recherche qui m'accompagnait, on a réalisé un jeu sérieux. D'abord, en établissant un modèle conceptuel du système du bassin du Gamion, donc en établissant les ressources, acteurs, interactions et dynamiques en lien avec la pollution herbicide de notre rivière. Et ensuite, j'ai incorporé dans le jeu certaines innovations issues des ateliers précédents. Et on a réalisé un atelier avec les acteurs. Alors, parmi donc, dans ce jeu-là, parmi les dynamiques en jeu, certaines dynamiques écologiques au centre de la problématique ont nécessité un support informatique, et euh, ce support a été réalisé donc, par Charles Motte, un cadre principal de la thèse. Parce que pour ce jeu, on avait besoin que l'agriculteur, pour prendre ses décisions, il ait accès à certaines informations, à savoir l'état de la croissance de l'enherbement et des cultures de rente à la parcelle, l'état du rendement à l'échelle d'exploitation de et l'état de la pollution en temps réel. Et donc, c'est ce que le modèle informatique a permis de faire pendant le jeu. Alors, l'atelier de jeu s'est organisé de la façon suivante. Donc, on avait huit joueurs agriculteurs situés autour d'un plateau de jeu qui représentait le bassin versant du gabion de, façon, de manière simplifiée et un joueur gestionnaire de territoire qui disposait de subventions pour discuter avec les agriculteurs de la mise en place des innovations qu'ils choisissaient. Et donc, le modèle informatique était projeté de façon à être visible par l'ensemble des participants. Et euh, donc ici, euh, j'ai regroupé l'ensemble des acteurs qui sont intervenus au cours du processus. Ils sont, ils sont, tout le monde n'est pas intervenu à toutes les étapes, mais euh, dans les quatre étapes, euh, voilà tous ceux qui sont intervenus. Donc on a des acteurs institutionnels de l'agriculture et de la qualité des eaux, des acteurs du monde agricole comme des agriculteurs du bassin, des organisations producteurs ou encore la recherche agronomique, et des acteurs intervenant en aval de la production, dans la commercialisation et la transformation des denrées. Donc maintenant, on va passer aux résultats. Donc, en commençant par les résultats du diagnostic sociotechnique, les principaux résultats du diagnostic montrent que les filières ont en commun d'avoir des chemins d'innovation en fonction des filières d'appartenance. Euh, en raison donc d'une recherche et développement qui est propre à chaque filière, euh, en raison du fait que ces filières elles soient structurées indépendamment les unes des autres avec peu d'acteurs aux interfaces, et euh, des dépendances au chemin qui sont propres aux filières en raison de… Voilà, de elles ont une histoire différente et donc elles ont des dépenses au chemin qui leur sont propres. Et les filières, elles ont également en commun le fait que l'échelle bassin-versant n'intervient pas dans leur démarche d'innovation de gestion d'enherbement parce qu'ils énervent principalement à la parcelle. Ce qui implique que la sauvegarde de la qualité de l'eau de la rivière du Galion est un peu considérée, est peu considérée en fait dans les démarches d'innovation des filières. Ensuite, on passe à la deuxième étape. Donc, il y a l'élaboration du graphe CK ou du référentiel CK qui servira de point de départ à la conception. Donc, à l'issue du diagnostic, le référentiel, c'est le, le premier graphe C4 qu'on appelle le référentiel C4. Euh, du coup, il, il s'est élaboré autour de quatre partitions, donc au niveau d'approfondissement des concepts. En fait, donc tout d'abord, on, on a, nous sommes partis donc de concept C0 de départ, à savoir un bassin versant avec une faible concentration d'herbicides agricoles dans la rivière. Et puis les connaissances sur les mécanismes de transfert nous ont permis de distinguer deux concepts, c'est-à-dire nous, l'équipe de recherche à savoir la réduction de la pollution sans réduction d'usage ou une réduction de la pollution avec réduction d'usage, parce qu'on pourrait très bien de ne pas réduire l'usage et mettre des barrières physiques à la sortie des euh, parcelles, où euh, on limite l'usage d'herbicides pour limiter la pollution. Ensuite, euh, l'évolution de la réglementation euh, nous, a, euh, nous a montré à l'équipe de recherche que la tendance actuelle était à la suppression de l'usage herbicide par l'interdiction de plus en plus de molécules herbicides, mais que les acteurs des filières, eux, cherchent plutôt à réduire qu'à interdire. Et ensuite, j'ai situé les deux principaux effets de fixation des acteurs opérés lors du linguistique, à savoir qu'ils innovent par filière agricole et de préférence à l'échelle de la parcelle. Donc, on a repéré une branche en rupture sur des innovations transfilières à l'échelle du territoire. C'est-à-dire que la voie qu'on qu a, qu a cherché à explorer avec les acteurs visait à répondre au manque de connaissances suivant, c'est-à-dire quelles innovations à l'échelle du territoire permettraient, de façon transfilière, de réduire l'usage herbicide pour obtenir un bassin versant avec une faible concentration d'herbicides agricoles dans la rivière. Donc on a fait des ateliers conceptionnellement pour explorer cette branche et on en arrive au résultat suivant. Donc on a eu deux nouvelles partitions, à savoir donc, euh, des mutualisations originales de la force de travail, de services, de ressources ou encore de connaissances entre les acteurs et entre les agriculteurs en particulier et euh, des formes originales de valorisation des pratiques et du territoire. Et donc les acteurs ont imaginé 15 innovations lors de ces ateliers de conception. Et grâce à ces innovations, on a également déduit de nouveaux critères d'évaluation sur l'objet à par exemple la libération de temps de travail euh, aux agriculteurs. Euh, alors maintenant, euh, je vais vous présenter les résultats de la simulation de certaines de ces innovations dans le jeu. Alors d'abord, voici les innovations que j'ai décidé d'incorporer au jeu. Donc elles représentent toutes... Euh, elle représente tous les critères d'évaluation du bassin versant. Donc, quand j'ai effectué mon choix, il a fallu que je choisisse ou je ne pouvais pas tout mettre. Mais en tout cas, je les ai considérés de façon à ce qu'elles puissent toutes représenter les cinq nouveaux critères euh, d'évaluation du bassin. Euh, donc voici, donc euh, là, euh, donc on a d'abord laissé les joueurs. Ah oui, alors. Donc on a fait une phase initiale où on a d'abord laissé les joueurs agriculteurs gérer leur enherbement sans concertation et sans innovation avec une rivière sans pollution. Et lorsqu'un pic de pollution a été annoncé, les joueurs agriculteurs ont entamé une discussion entre eux et le joueur gestionnaire pour mettre en place ces innovations proposées. Donc, pour illustrer ces résultats, là, je vous montre ce qui s'est passé que lors de la première année de jeu. Et, euh, les joueurs agriculteurs ont choisi volontairement d'adhérer à certaines des innovations suivantes. Quand je dis « à certaines », c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous adhéré à toutes les innovations hein, qu'ils ont choisi. Euh, donc, un bassin versant vitrine de bonne pratique avec une charte visager d'usagers Donc De s'associer à plusieurs pour faire appel à un prestataire de services de dépourgage à plus réduit de diversifier leur activité à travers la participation à un circuit d'écotourisme, de s'associer individuellement à un éleveur itinérant, ou encore de diversifier leur exploitation en important des vergers sous contrat avec une entreprise de jus de fruits locales. Et euh, donc on voit que la, la pollution a fortement baissé. Ce qu'on voit après le pic, en fait, euh, c'est vraiment descendre. Après le pic, en fait, c'est ce qui a été joué pendant la nouvelle année. Donc on voit que c'est baissé drastiquement. Et on a ensuite analysé ces résultats bruts pour en distinguer donc, des leviers permettant de réduire collectivement la production de la et Et donc, tout d'abord, selon les choix d'innovation des agriculteurs, il faudrait pouvoir compenser soit la diminution de la main d'œuvre euh, lors de la diversification de l'activité de la ferme, notamment, ou soit de la, des ressources, parce que lorsque les acteurs privilégient la diminution d'herbicides à la conservation de leur rendement, c'est-à-dire qu'on avait des trop bons élèves qui préféraient avoir trop d'herbes et qui, quitte à ce que ça abîme leur rendement, plutôt que de, des fois de, de mettre de l'herbicide, euh, voilà. Et euh, on observe également des leviers transversaux au choix d'innovation des joueurs agriculteurs. Donc à savoir que les situations jouées ne suffisent pas d'elles-mêmes à réduire la pollution et qu'il faut que les agriculteurs ils aient une réelle volonté de diminuer leurs usages pour qu'ils aillent encore plus loin que ce qu'on a pu essayer. Et euh, également qu'il est impératif d'éviter les utilisations simultanées qui engendrent forcément des pics de pollution dépassant les limites de qualité. Donc là, maintenant j'ai fini de vous présenter les résultats et donc on va passer à la discussion. Donc, euh, la discussion va suivre le fil euh, suivant, c'est-à-dire euh, à savoir donc, déjà les résultats sur l'objet, quel nouveau bassin versant on a obtenu à l'issue du dispositif. Et ensuite, je propose une reformulation et une amélioration de la méthode pour une utilisation générique. Donc, alors, à l'issue des ateliers, donc, déjà, eh ben, on a abouti à un bassin versant avec une telle concentration d'herbicides dans la rivière. Donc, euh, déjà, c'est pas mal. Euh, ensuite, on a créé de nouvelles relations individuelles entre les agriculteurs, et euh, autres acteurs avec lesquels ils n'étaient pas en relation avant, comme un éleveur itinérant ou une entreprise de transformation du fruit local qui est présente sur le bassin. On a également mis en relation les agriculteurs du bassin transversalement à leur filière d'appartenance, donc à travers la participation à une charte commune de bonne pratique ou à un circuit écotouristique. Et enfin, ces nouveaux réseaux d'acteurs, on les a mis en relation avec d'autres acteurs, euh, notamment ceux de la surveillance de la qualité de l'eau qui ont permis la mise en place de certaines innovations collectives grâce à des subventions ou encore avec des prestataires de services externes au bassin versant. Et donc, on a réussi à créer des solutions transfilières à l'échelle du bassin pour une faible concentration d'herbicides agricole. agricoles. On a bien, bien, bien réussi notre, euh, notre à réaliser notre objectif. Et donc, là maintenant, en ce qui concerne donc, la reformulation, donc, je, par rapport à ce que j'avais fait, moi je propose déjà de rajouter une étape préalable aux ateliers de conception qui aura deux objectifs. Donc déjà de reformuler la question euh, avec les acteurs pour que tout le monde se l'approprie, parce qu'en fait, on n'a pas, normalement c'est l'atelier K qui parle, on a pu le faire un peu avec l'atelier K, mais on a senti que ça avait quand même manqué, on aurait peut-être dû le faire avant une session spécifique là-dessus. Euh, et aussi, surtout, pour que cette réunion puisse discuter de la disponibilité de participation des acteurs sur la totalité du processus. Donc euh, déjà pour que les acteurs puissent se positionner selon leurs objectifs et le temps qu'ils peuvent allouer au processus déjà, mais euh, aussi pour que les animateurs, non, on s'adapte, en fait, on adapte notre dispositif en fonction des possibilités de mobilisation euh, des acteurs. Et il y a des, de, de la littérature qui, euh, qui le mentionne également. Euh, ensuite, donc euh, transversalement au dispositif, donc il est nécessaire d'établir un dispositif où les acteurs se sentent légitimes de participer, où leur avis sera réellement considéré et non faire sentir aux acteurs que leur participation a surtout un rôle de consultation, parce que la mobilisation des acteurs elle dépendra de la capacité de ce dispositif à considérer les acteurs comme légitimes. Il y a pas mal de littérature voilà, qui le mentionne aussi. Et nous, on a pu s'en apercevoir. Et il est également important de considérer l'impact des processus participatifs passés, dont l'échec peut diminuer la mobilisation des acteurs, à notre dispositif, mais aussi de considérer notre responsabilité sur les dispositifs futurs. C'est-à-dire que si notre dispositif est un échec, on ne fait pas bien, qu'on considère mal les acteurs, ça remettra en question le succès des dispositifs futurs. Et euh, enfin, euh, maintenant que certaines innovations donc, euh, ont été euh, discutées et testées, il serait nécessaire d'approfondir les discussions vers plus d'opérationnalité. Et pour cela, il pourrait être intéressant d'entamer un cycle d'aller-retour entre le jeu sérieux et le diagnostic du système socio-technique pour relancer une discussion avec les acteurs sur les conditions de faisabilité des innovations et euh, notamment avec les acteurs qui n'avaient pas pu être présents pendant le jeu. Et euh, voilà, j'ai fini. Merci.